Bon, c'est bon, on va pouvoir passer à la suite. Je vais le mettre en paramétrage. Vous allez entendre un bip en continu. Si vous n'entendez plus le bip, c'est que le récepteur ne capte plus. Alors c'est ça, ton nouveau boulet. Du coup, t'as fait combien au final 23 ans, 2 mois et des bananes. Puis tu vois, avec des journées comme aujourd'hui, c'est le pied. Même ta mère était de bon poil. De bon poil Cette vieille salope. Regarde, qu'est-ce qui peut se passer Si l'électricité ne revient pas, qu'est-ce qui peut se passer Je suis officiellement évadé, voilà ce qui peut se passer. On va voir si mon fils est foireux comme son père, ou s'il a les tripes de sa mère. Rappelle-toi qu'on ne peut pas y hériter de sa victime. Si tu perds, tu perds tout. La liberté, la maison, l'héritage, la ferme, tout Et alors, cette première nuit de liberté, semi-liberté, et je commence à bien piger le semi.